C'est quand ton anniversaire? C'est le 11 octobre. Et toi? Moi, c'est le 25 juin. Quelle est la date de l'anniversaire d'Alain? C'est le 21 novembre.